Content un pile moun bat bravo un pile moun ap rejoui après au fin print et nouvelle ça sous déblocage Matissant qui parle bien pour fête la nan joukab vini vinyo la parce que tout gang qui au même tabou mais entre yo ne que décide jodia à la fois que fait la paix ne décidé décide faut que mette mettez en fin dans question bataille ça qui baye un pile mort bataille ça qui fait un pile moun quitter la caillot ça qui mettait deux de doigt en pile fond mise en mi-compatriote. Et bien, j'ai dit, mesdames et messieurs, je n'ai pas parlé là-bas. Iso, Tilapli, si Chrysler, là, ont décidé de faire la paix. Negui ont décidé de débloquer Matissan, Fontamara, finalement. Mounan Sudan, Gal, qui a entré Port-au-Prince sans qu'elle saute, parce que vous a décidé de faire la paix. Si vous voulez qu'Aïti prenne nous comptons rejoindre nous, aujourd'hui c'est mardi 6 décembre 2022. Et c'est avec même plaisir que nous rejoindre dans une nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, pour nous continuer à informer ou pour nous continuer à porter toute actualité pour vous. Haïti la kay nou chéri doudou eh bien bagay yo commencé à changer là même si dola tête neg même si nous avons quelques zones dans pays ya insécurité a monté eh bien face ça pral gey tikal la peine dans pays ça parce que eh, groupe gang qui yo même pi fragile dans pays ya décidé pour yo met ensemble pour yo débloquer Matissan Fontamara, et c'est là en pile moun commencé gey un petit souri sou dual yo, parce que Bagay, ça, tu vraiment paniqué en pile moun et moun vraiment senti, tu pas capable encore. Sa qui a tenté ce domaine et c'est alpha, passer misère. Sa qui a et voit quoi, au Mexique, gen l'argent, qui donc, Haïti, finalement, tu as prévu, on l'a fait, gen moun ki rete nan qui étaient parce que le pays n'a pas moun en vie pour vivre. Sénateur Gracia Delva, et un sénateur qui était dans le sénat, et bien, jodi en la k'i même décidé pour un chemin de justice après diverses accusations Et bien, qui sous lui comme quoi elle a un blanchiment d'argent, elle a gagné Pompe gaz Saint-Domingue, il a diverses autres gros entreprises en République dominicaine. Et eh bien, sénateur, sénateur a fait qu'on est, business sans domaine, pompe gaz, et le a blanchiment d'argent, il kidnapping, dossier qui ki donc dossier En son dossier clean. En tout cas, sénateur grâce à un dossier clean. En tout cas, a dossier Et pas oublier pour si la Pour ceux qui nouveau et qui si, souvent garde des vidéos, mais qui abonné moment même pendant vous like, Partagez, quittez vos commentaire, guys. Ça fait nous plaisir, ça fait nous plus force, continuez à informer les ou qui ont quitté. Et bien, en commentaire en bas de vidéo pour dire qui ça ou pensez. Ça fait nous plaisir. Vous êtes connectés, bon mardi tout le monde, n'a pas tourné. Haïti, insécurité. Une éventuelle entente entre les chefs de gang Iso, Tilabli et Chrisla, Amartissan et Fontamara, pourra-t-elle garantir? le déblocage de Martisan et de Canaan et depuis avant hier sur les réseaux sociaux et il y a des échanges qu'a fait des échanges qui fait entre Chrisla qui et Iso. Il y a plusieurs audios uh -huh. Okay, qui en boucle sur les réseaux sociaux. Et information qui circule tout réellement donc, sur les réseaux sociaux. Et également information que nous est capable de faire confiance. de résidents du monde qui est dans Fontamara également en Matissan. Et tu as fait quoi que tu une entente qui est arrivée ouais. entre Chrysla, Tilapli et Iso il a demandé il monte qui ne font pas mal monte qui pratiquement dans que Martissant il ouais qui des qui des tentes côté que des bandits installés oh il ouais que tentes sérieux donc que à démonter ah c'est du sérieux et n'a pas retenu Zavi mais qu'on essaye de faire contact avec Zavi je sais le qui doit comme lui même les habiter Kafou et qui information le gagne donc sur Martissant est-ce que Martissant je disais Libéré. Est-ce que je dis un monde capable de monter des centres de Et si il y a qui sont de informer tout ça, donc informer sans problème. Oui, c'est ici ou pratiquement, donc, et qui font arriver ou bien chercher information pour nous. Nous avons bien aimé qu'on donc, comment la situation est là, dans le moment on a là, Madame M. Amortisson. Ok. Et pour que ça, c'est qu'on y a des ententes. Pour que ça, c'est qu'on n'y a, qu on y a ça. Alors, l'autre dit qu'on y a, il dit ah, que oui. sanction apprend. Ah oui, pour, pour qu a, ça que ça, c'est pendant que la sanction apprend. Et pour que ça, c'est tout de suite après la de Joël Gaule. Et vous pouvez vous qu entendre qui vient là. Madame, monsieur, vous comprenez? Parce que vous faut pas oublier que madame, monsieur. Moi, en politique, je vous toujours dans débat, pas jamais rien qui fait pas ça. Nous avons regarder la question de as tout à l'heure. Nous regarder regardé l'impact que sur l'économie haïtienne. Nous avons regardé. Et dit, que que ni que que je dis à Kivine-Grenègue. Ah, j'ai eu une calée. Mais pour je eu une calée, j'ai commencé en côté. J'ai commencé avec un secteur. Bon secteur qui était dit, Mais qui route pour prendre Effectivement, donc, je prends Outavré. Mais je dis à J'ai eu une calée. Alors, je vais parler de secteurs au passé. Parce que c'est sûr que... lui-même pas, Donc, on a, a, a sais mettre tête par là. Oui. Alors... Okay. Euh... Connexion, même mm -hmm. avec le secteur ça, avec le monde ça, il y toujours là, il y a une patron patron, patron, patron patron. Mais okay. pourquoi pour ça me dit, il y, y a toujours là, parce que même côté où il y notre il a mm -hmm. pas sorti. Okay. Yow, conseil de contact, il a pas gagné. Contact okay. pour l'étranger, il y faire commande, commandes, il y a pas contact ça. Okay. Donc ça veut dire attachement, connexion, yon même avec le secteur ça, n'a pas là. Il okay. est toujours là. Qui a changé de paradigme, comme oui, oui. si nous avons sauté de, de, de, de, de euh, soldats à patron, soldat à patron -à pour nous trouver avec des gens qui ont collaboré. Voilà, la nature a changé, la collaboration a changé, mais toujours il y a un attachement de ces gens. De fois, nous sommes tous ça, madame. De politique n'est pas une politique, tout pas une politique faite par hasard en politique. Ok? Et nous avons dit ici en émission si matin débat. Quelque que soit le là, là, l'occupation, en fait, est inévitable. L inévitable. Où -tu Ou tu eh, as saisi où un groupe de soldats qui rentre là, et il y a un coup de qui tire, non? Et puis tout côté qui a des zones rouges, qui a des zones rouges, des zones de, zone zone de non-droit, et puis toutes zones zones est libérées pour non? Ça a peut-être vu, mais non, non, niveau pour comprendre que l'insécurité donc l'été gomètre ou bien l'gomètre. Et de fait, l'gomètre. Si vous avez de configurations, gagnez, côté yon, côté yon place, côté yon yon yon, ou après, que yon ceinture qui fait. Je dis assez dommage après, moi-même, ça fait la peine pour mon seul mac Makaton Adolf. Ça fait même la peine pour monsieur. Comme PDG, ça sont gratuits à la télévision, qui sont entrepreneurs également, qui ont fait monter des sons, porte au prince 5 pas porte au prince 5 Mac. Je vous dis à la, moun 5 Mac prisonnier. Parce que hier, bandit investit pour sonder. Nous avons une vidéo pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Bandi investit, ça vient. Et pour moun qui sortir 5 Mac pour traverser pour le à et. Pas facile. Non, il pas facile. Donc, pour sortir Gonaï, il faut traverser Saint-Marc. Il dit que Moun Saint-Marc, il a, ok, parce que Ponson de l'autre, dit Ponson de l'autre, il passé, y a passé Lyon-Court. Même si Moun Saint-Marc, il y a passé par lyon cours pour tomber Moun Gabriel pour venir pour le prince. Même si Moun Gonaï, passer par a passé par lyon de pour tomber pour le prince, il n'y a pas capable de moment. Donc, Gonaï, il est a pratiquement, il y connecté avec le Génard. c'est y a dit, on Moun Gonaï, il y a C. Est Henry, c est Michel Koukale, Capahisien, mais Capahisien avec un pile difficulté parce que sous pile bois, ok? Sous parcours là, sous pile pile madame monsieur, des bons d'accord, ok? Il y a toujours, oui, à quoi, ok? Pleinence, gomp on caser, gomp on donc, donc c'est pas facile de vivre au Capahisien, non mais ça qui pratiquement payé madame monsieur. Maintenant si vous entendez entre eux, ils ont ils habli écrit cela, ok? Eh bien, monsieur, si nous entendons nous, eh bien, tout, entendons nous tout pour nous libérer Matissan. Et ils ont aussi, entendu nous. Et bien l'objectif là. Bon, écoutez, on un objectif là. Mais PIA, si la tendez que vous entendez entre monsieur Sayo, pour ne pas tirer encore. Pour pas tirer encore. Entre eux. Entre vous-même. Maintenant, il faut libérer Matissan. Il faut entendre faire tout que sous libération Matissan. Sous débloquer Matissan, monsieur iso ou même Gounia qui revendique donc ça qui a passé dans canan y a libérer libéré canan bien que bon matin et gampe il y a de soldats iso qui mourent ah oui, là ah ouais on a sous ce matin là puis maintenant toute la police mène opération mounkabare cabaret bravo de près de 51 bandits bandits entre ça qui entre ça qui qui qui, qui, qui mm -hmm. avec la police entre ça qui a été arrêté madame Monsieur Maintenant, la police continue à faire travailler et on coucou cloche matin pour Franck LB et tout pour le monde cabaret, donc c'est bravo. Mais jusqu'à présent, donc Canaan, est a toujours été bloqué. Maintenant, est-ce que la police va continuer l'opération pour libérer donc Canaan, okay, pour débloquer Canaan, je ne sais pas. Mais je dis à je pense que la police a de continuer avec une série d'opérations. Maintenant, ils vous entré dans le cadre de l'entente où, où estime que Jody a pris conscience comme jeune garçon. Dans le pays et que il faut bien souffrir à pays, et bien libérer Canaan. Donc monsieur, si nous entendons nous, c'est pas parce que on entendons entre nous-mêmes. Elle dit qu'on conscience que nous prenons, hein? on conscience que nous prenons entre nous-mêmes. Et bien conscience que nous prenons, font conscience que, que, que jodie a pays souffrir de nous en pile. Le pays a souffrir de nous en pile. Donc entendre que nous prenons, comme les gens qui ont un objectif en septembre. Mais je dis à si on entente effectivement entre nous, eh c'est pour nous libérer Matisse, monsieur. Libérer Matisse. Et entendre ça tout, il faut nous assurer que nous prendre tout avec Timakak. Ok? Pour libérer la boule ensemble avec, avec, avec, avec Thomas C32. Parce que quand même, quand vous voulez que gon entente, en fait, gon communication entre Timakak, Timapli. Donc, il faut que nous nous entendre tout avec Timakak. Ne serait-ce que c'est pour cette fin d'année 2022. Parce que quand même, vous voulez qu'on un pays qui asphyxié, un pays qui nous a fait pendant toute l'année, au moins pour cette fin d'année, monsieur. OK, bah, il y a ça. Libérez Matisson, libérez Canan. Moi-même, je ne pas la caméra je pas naïve. Je ne ne pas ça assez souvent. Et la cabaret avec eux à Kaye, et que des fois, je suis venu faire une émission hmm. à 1h de l'après-midi. Je manger à Kaye, je manger poisson à Kaye. Avec eux, ils ont mis nous, donc ils ont agé 4x4. Je suis manger poisson, c'est la mal manger monter à 2h du matin, et puis je suis à 3h, je suis venu avec 3h, avec et puis je suis à 6h du soir. Je porte prince à 7h30, 8h. Yeah. Des fois, on a le point plage publique. Des fois, nous qu'on a le point de la plage publique. On a l'air, on quitte le matin débat à 1h, et puis on a plage publique. Ou bien aller a l'air de la roue B. Et yeah. c'est là nous sommes. On mange poisson, et puis nous retourne à 7h du soir, madame, monsieur. Donc, on a comme des gens qui souffrent de nous, monsieur. Donc, on entend. Pas des gens qui ont objectif en tête là. Est-ce que c'est est pour partir et on sur l'autre. Les gens qui m'ont entendu au sur les réseaux sociaux, nous avons 40 ans, nous pour partir et se soulot. Mais je dis à me penser que si nous arrivons à entendre nous, ça veut dire que nous qu avons de conscience que nous prenons, Nous avons de conscience que nous prenons, monsieur. Parce que nous avons il faut nous dire, nous, ok, assez, ça n'est assez, il faut que nous fassions camper. Monsieur, est-ce que pour cette fin d'année 2022 Monsieur, il bah, y a ça. Il bah, y a une chance ça, pour cette fin d'année 2022. Il bah, y a chance chance pour cette fin d'année 2022, au moins. Y ont année qui était très difficile pour le peuple haïtien, ok? Au moins pendant moi ça, il est capable de ressourcer yo. Y a capable aller à Cayo en province, y a capable aller au famille yo. Chaque province capable d'aller dans la capitale là, vivre au Hoinmi paro, madame, e, e, mesdames. Me, me, me, ok? Maintenant, si vous entendez, monsieur, faut qu'on entende tout. Les li sous libérés, Mathisant, sous libérés donc les canards. Bien que vous me connaissez, nous sommes bossons. Nous avons un boss. Parce que le dossier c'est pas dossier facile de lier. ok Mais je dis à mon papa, monsieur, c'est le pays qui a En tout cas, il n'est que d'attendre et n'a d'eau Mais pas oublier, madame, monsieur, comme on dit, le début d'année, le début de l'année 2023 sera très difficile pour Haïti. Okay? Mais au train où vont les choses là maintenant, au train où vont les choses là maintenant, Fin d'année 2023, ou qu'a peut-être commencer à faire despoir pour Haïti. Ok? Parce que jusqu'à présent, moment-là, dans la question sanction, il n'y a pas un monde qui connaît qui est politique là. Il n'y a pas un monde qui connaît qui est la politique là dans la question sanction, madame, monsieur. Ok? Et pour qui ça arrive rejoué, les États-Unis d'Amérique très peu dans la question de sanction. Alors, c'est le plus important la justice là. La justice... Parce que, il euh, y a des gens qui ont des sanctions sur eux, c'est des citoyens américains. Donc, les citoyens américains, ils mm -hmm. ont des gens, ils ont des décisions de justice. Parce que, pas oublier, toutes les sanctions qui prennent, là, ils sont politiques. Correct. Ils ont des décisions de justice, d'abord, qui et agissent, et puis pour être capables non, de faire des sanctions. Non, mais citoyens américains, mon frère, écoutez, il ne doit pas faire aux États-Unis. Oui, mais c'est ça, ça va me dire. Il ne doit pas faire aux États-Unis. C'est ça que fait, fuck. Et... et puis, en Haïti, qui doit se faire aux états Comment le fait, madame, monsieur? Moi, je pense que dans la question de la le premier concerné, c'est Haïti, d'abord. Oui, alors, la oh, et après, c'est sous ça qui oh, fait Haïti. Le premier pas parler, concerné, c'est Haïti. Maintenant, si Haïti, est bah, bah, bah, Maintenant, Canada bah, le Canada, a le temps. Maintenant, fuck Haïti. que Haïti ne suivre pas bah, le Canada. Bah, là, oui, la Oui, faut que nous prenions relève là. Faut que nous prenions là. levier. Nous là, madame. Parce que si nous faisons ça veut dire, non, mais nous ne pas mon OK, OK. Livine madame. Oui, dire, je nous non c'est pour ça que là. Bien sûr. C'est que, Vous avez forcé au main. Moi-même, moi, moi, moi pensais que. Ouais ça que là yo. Moi-même, moi pensais que si forcer, un minimum de doute, en fait, de doute gouvernement Parce que que ça m'a la C'est que a C'est Et il y a des monde qui croit et jusqu'à présent je dis, hein, et que c'est Ariane Henri personnellement qui liste diable. Il y a des monde qui croit. Le gouvernement a défendu, il a dit, mais je dis, c'est sous gouvernement ça. Ou vous pas attendu, Laura Lamotte? Non, le gouvernement a dit, Laura Lamotte, ou on avez attendu une interview avec Valéo Saint-Louis? Même pas ce gouvernement qui dit, c'est sous le début de ce jour. C'est aux yeux, C'est sous yeux Et ministre des Affaires étrangères, là, oui. C'est en bas gel. Oui, Canada. Canada. Que le Canada a pris un Ok Pendant que le gouvernement a dit, le gouvernement ça qui est-ce qui mette là? président Michel Madeli Comment dire veut dire que si vraiment c'est pas c'est gouvernement comme y qui une compromission avec les États-Unis également le Canada, il a pas de privé veulent madame, monsieur. Non. Est-ce que c'est est ce que tout c'est un dossier mm -hmm. du jour là de le fait Est-ce que c'est pas un dossier qui a commencé depuis le journal, Maurice Plus grave. Abri ensemble de déclarations journalières qu'on a fait. Uh -huh. Tu es même une oui, liste qui qu'on a sorti point. déjà à, point, à tel et, point à tel point. Il y a même pensé que les gens sont rentrés, les auditions qui sont rentrés les auditions qui sont rentrées, les qui sont rentrées, les qui sont rentrées, les qui qui dit rentrées, sont rentrées, les auditions qui sont rentrées, qui même rentrées, qui sont les auditions qui sont rentrées, les auditions pas sont rentrées, les qui que rentrées, ou bien qui résident donc, euh, euh, aux États-Unis. Oui. Ce n'est pas... Et, et pas, pas, pas okay. Les décisions sont sorties aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on hein, commence à travailler sur lui. Non. Mm -hmm. Son décision a déjà travaillé sur lui. Okay. Et puis aujourd'hui, il est sorti. Je okay. ne sais mm -hmm. pas quoi, que les gens qui sont là. Ou comme yo là. yo là, sinon. Oui, mais Haïti, tu as dit que Oui, mais bien sûr. Haïti, tu as mais, bien, sûr, ça, bien sûr. Hein? Bien sûr. Ok, okay. okay pour et, au moins... Et, bon, ça va parler de clean -up, là. Ouais. Ok parce que quand même on comprend que son client n'a pas fait et que pour que le client ne plante arrive il fait vraiment. Ça ah, c'est pas bon. Et tout en oh. tant qu'Haïti, pour qu'on dise rien, hein, moi-même, bah bon, moi, j'ai des résolutions. Nous ne suis pas capable de dire que y deux pays entre guillemets parce que États-Unis où elle lui a tiré après un Ils du très prudent, Ils félicitent le Canada, ils appuie le Canada, mais qui ça qu'ils faire fait la caillou Il va même justice. Ok? Mais c'est ça me dit ouais. Ok? Sinon que à... elle Sénateur notre avec le sénateur le qui est indexé de monde qui drogue. le sénateur et il également qui a sanctionné. On Biden, c'est politique. Correct. Et pas il n'y a pas qu'à agir sans et le Sans le Congrès. Sans le Congrès. Il n'y a pas qu'à comme décision, il pas qu'à faire, prendre une décision politique yo, mm -hmm. sans le Congrès. Oui, oui. Mais notre la décision de conseil de, de, de, de, de décision qui a, ouais, par exemple, a parlé de citoyens, ou bien une bon, décision de justice qui doit être dit, mais comment est-ce qu'on a retiré le statut et, et de citoyen sous tel ou tel monde qui t'a en bas sanction oui. Eh bien, si ça fait... C'est congrès qui pour d'abord agir. Vous comprenez? C'est ça que me pensais que. Mais il s'est pas garé d'un dividende Non mais mais bien sûr. Il s'est pas y a Mais tellement de gens qui salent oui. ah oui, là oui. tout. Ah oui ah, ah oui. Parce que si on pas de Clean Up. Ah oui. Pas oublier gouvernement ça. On a même pays, grâce tout. Il y a des de cinq cinq ministres mm -hmm. jusqu'à présent. Correct. Jusqu'à présent c'est deux seulement qui ont fait démissionner. Ouais. C'est deux. Côté l'otroy. Côté l'autre. Côté côté côté côté. Clean Up c'est propité. Correct. Nous sommes salou même. Donc. Haïti, son gouvernement. La mode parle. Oui, la mode parle. Le gouvernement, gouvernement, est gouvernement mais qui côté il sorti. Correct. Okay. Tout, ok. tout le monde qui a fait politique, côté gouvernement sorti. clair clair Le bon. gouvernement, ça, c'est pour un gouvernement qui a fait réaction. Si les États-Unis pas de Fait tel bagage. clair claire. Monsieur pas un, hein. Claire. De qui est-ce qu'il peut le faire? Si on fait, c'est ça le cas C'est ça le cas Maintenant, les bagailles n'ont pas besoin de compter. N'ont pas besoin de compter. Donc maintenant, est-ce que si les états unis disent, passons l'ordre, ils disent, faire tel justice, fais la justice, fais tel justice, c'est bien la fin. Mais, si vous agissez, si vous agissez, il faut que vous fassez vous la même. Si vous agissez, il faut que vous fassez vous la même. C'est plus ça que je dis mm -hmm. ah. mm -hmm. Laisse ça son l'autre. Là, il y a l'autre. Correct. Eh ben, il fait tel bagage, il fait tel bagage, Tout le monde connaît. Eh bien, quand monde ne fait là, ce n'est pas lui qui fait. Ce n'est pas moi-même qui monte le dossier pour vous. Le dossier a monté tel côté. Eh bien. Eh ben, vous avez un dossier longtemps. Eh bien, moi-même, vous connaissez un pas à faire avec vous. Correct. Mais quand il y a un côté qui est, qui chef là non, il faut que vous preniez tel. Correct. En tout, eh cas, mais, écoutez, en tout cas, il n'est que d'accord. On est à l'exécuter. En tout dans un dossier Haïti politique, dossier sanction. Renald Dib, Sheriff Abdallah et Gilbert Bidjo, sanctionnés par le Canada. Cette vague de sanctions n'affectera-t-elle pas l'économie haïtienne? Il y a un <laughs> commence à faire la sanction. Madame, monsieur, est-ce que nous, nous rendons compte de ce qui est passé là? De ce qui arrive et tout? Pablo, à nous avons qui a 155 goud pour un dollar, hmm. nous avons une inflation raide, presque à 44%. Est-ce que nous est nous rendons compte de ça qui est arrivé? dis à non nom c'est non Chef Abdallah, c'est non Gilbert Bidjo. C'est ça seulement. Ok et pays y a peine l'autre nom tout et ça pour ne veiller hum, ça pour ne veiller non ça qui a passé là dans la question sanction t'as des bien Poussez pas une bataille ce bonsoir bienvenue dans l'émission attendez pas comment nous et moi salut le corps moi salut collegue que va y a tout pour salut tout ça mes amis et je vous hein, panel là je peux pas euh, non, pas mal. Bien bien. Nous est-ce que au sommet j'en suis abattu. Pour quelle raison? Oh, la raison c'est que moi parce que Monsieur prend plaisir et bon, c'est plaisant. Puis mon affaire, mon pays, dit tout le monde, dit tout le monde. Et si tout ça ouvrait, j'ouvre. Mais parce que c'est important euh, pour que moi-même avec un avocat, moi un cabinet d'avocat, moi qu'il est appelé avec, ça fait tout. Pour Monsieur ça qu'elle dit Parce que je dis que exposer mon que je dis que je comme que je dis dit côté que je dis que côté dis que je côté que que que je que et faut qu'on qui Parce que facile ces derniers temps, pour ça Moi-même, on notre on notre que ça qui fait que a fait... pas seulement je dis nous tout tout le monde qui Allô? Oui, c'est là, parler, vous, avez parlé, vous avez parlé. Ouais. et puis les c'est M. M. C'est le de la salle, et moi, bien, l'important, bien c'est que petit peuple là, c'est c'est c'est c'est là, c'est peuple. là, là, là, là, quand fait tout ça me là avec le haïtien. Parce que je et bien. Et bien. Oui. Voilà. Il a, il le Je que c'est moi-même et Là Ce qui est là Pour Qui c'est des lumières e on tout ça et e ben. et que importance Brushica, et bien Je pour M. Donc en fait ou pas un hôtel c'est dommage Ou pas un pompe de gasoline saint c'est dommage, a pas ba ba ba Ouais on va taper. ba va on va mettre le jour, on va mettre le on va mettre le ba on va mettre de jour, on va petit peuple là on va ba de la justice et tout ce que que le monde qui s'était nommé que son drogue, tout le qui s'était nommé que kidnapping, c'est que je veux dire. On va parce que euh, déjà la justice déjà bon. Je dire que je que je veux dire que je parce que je suis les que nous le straps, parce -le, nous oui. que je sommes que, que nous je que nous que je que que je je les n'ai pas de salle. Je suis dit et je suis un pour le mois de janvier. Je suis ça que je suis un ministère et que je moi suis pas caché d'un des député. Je suis dit que je qui parlent, pas toujours la justice. et ça dit que je suis dit que je suis avec un avocat qui pourrait aller à la fin. Je Monsieur le au matin, en entendant euh, euh, le débat, au matin, bien sûr, il se levait, mais je me à je me pour sénateur qui est à midi, il vois bon. Vous que que des son sur la gâteau, comment faire pour la police, pour même la justice? Et... Communication pas et j'ai l'impression, j'ai va, bouger, est est va? A va Allô? Ok, c est, c est, ça va là maintenant, où mettre à partir de la justice? Ouais... On commence avec Baï, et je pense que la paix et je que son... Son... C'est que... J'ai l'impression que un bon niveau Baïsien, Allo. Très bien, très bien, pas, pas problème En tout cas, mets en merci Allo, moi bien. Oui, alors moi, je dis que les communications pas tellement bon, mais je dis que je pile, merci en pile. que je suis moi je que je suis c'est moi que je je suis que je que je suis je suis parce que que je que que que que que pour que nous je va mettre le jour là, on va mettre le jour 30 ans que ma vie va avec mettre et je veux dire, c'est que ce exercice est très important, et ce exercice est très bon pour que moi-même aussi que... Pour que vous puissiez tout ça, que je dis de moi Très bien. Si là, en tout va. Avant d'aller, qui sassade t vague de sanctions, ou que le Canada mettait sur des personnalités politiques également dans le pays Ça sassade t Bon, moi-même, moi-même, c'est que... Euh, bon, communication est pratiquement est coupée. Et attendez, communication est pratiquement coupée. Bon, parce que c'était très difficile avec Gassal mais ça, ça a passé. Et n'a a quand même, gagné une autre interview avec lui. Donc, et sous question, ça, ok, il fait midi.